Et nous voici partis pour un débrief, euh, le débrief Nalo, on va l'appeler, euh, de, de la Martin Gall euh, avec Franklin. Salut Franklin, tu vas bien Bonjour Mathieu, très ouais. bien, très bien. Et toi Deuxième dé débrief pour toi. Mmh. Euh, alors qu'est-ce que tu penses, toi, de la défiscalisation Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode avec euh, Martin euh, Corté Alors j'ai beaucoup aimé le discours de, de Martin, d'abord, euh, sur, euh, sur le fait de dire qu'effectivement, il n'y a pas de solution miracle, que c'était chacun son cas. Que euh, si on dit faites fait du pinel, faites du pinel, bah, euh, voilà, pour, pour certains, ce ne sera pas intéressant. Et, euh, et également, il a rappelé euh, un truc de, un peu de base de la finance, de dire pas de rendement sans risque. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas... Euh, on, on ne le répétera jamais assez, je crois. Euh, J'ai lu là, dans le dernier baromètre de l'AMF, euh, sorti euh, par, par, par, par fin d'année dernière, il me semble, que pour la majorité des Français, ils accepteraient pas un placement sans risque en dessous de 2,9%. Donc quand l'État français en prend à 1,2 à 10 ans, quand le taux du livret A est à 1%, Dire que la moitié des gens refuseraient, ne considéraient pas que ce soit un bon rendement en dessous de 2,9, je pense qu'il y a des repères un petit peu à, à ajuster. Quoi, Donc, ça veut dire qu'à 2,9%, au-delà, tu acceptes qu'il y ait des risques, mais, mais en dessous, tu te dis qu'il ne faut que ce soit pas risqué, c'est ça En gros, ils ont, fait, euh, ils ont demandé à, à, à tout un panel de mmh. dire quel est le rendement minimum que vous, que vous prendriez, pour un, qui vous paraît... Bon, enfin correct. Pour prendre un risque. Correct, pardon, pour ouais. un rendement sans risque. Ah, pour un rendement sans risque. Donc, à 2,1... Et en gros, il y a, a, a peut-être 10% qu'on dit à 1%, moi, ça me va, etc., etc. Et il et et, et y a quand même un tiers qui demande plus de 5% pour du rendement sans risque. D'accord. Donc, les gens pensent qu'on peut faire ce genre de choses alors qu'en fait, le rendement sans risque, c'est les c'est 1% en gros aujourd'hui bah hein, aujourd'hui oui, oui c'est ça oui. accessible aux particuliers liquide etc enfin, okay. oui oui c'est le 1% donc ouais voilà rappelez-vous que tout ce qui va au-delà d'un euh, c'est risqué et puis tout ce qui tend vers 1000 c'est n'importe quoi en gros alors on a une chance sur 1000 euh, de l'avoir, c'est ça, il euh euh, y a certains produits structurés comme ça, on hein. okay. un des coupons, à des 100, vous avez une chance sur 10. Voilà. Donc okay. euh, euh, compris, euh, donc ça, ça en effet c'est bien de rappeler ça, et mmh. donc y compris sur euh, bah, les défiscalisations, parce qu'en en fait euh, ce que tu sous-entends là, et -ce, ce que Martin nous a un peu expliqué hein, dans l'épisode, c'est qu'une défisque, c'est pas juste, tiens, l'État qui te fait un cadeau. En fait, il y, y a quelque chose en face qui est tu investis dans quelque chose, euh, tu mets de l'argent de côté pour telle ou telle chose, tu mets de l'argent de côté pour ta retraite, donc finalement, j'aurai peut-être moins à te payer où tu dépendras moins de l'État mmh, plus mmh. tard. Tu euh, euh, vas aider euh, du jardin industriel à investir à l'autre bout du monde dans des zones où moins de gens investissent. Euh, euh, donc, on va t'aider et on va te, te donner une prime. Euh, mais tout ça comporte des risques, notamment, bah, par exemple, ta retraite plus tard. Ah. Euh bah, en tout cas, il y a une contrepartie. Ouais. Donc... Euh comme, et au, en fait, la contrepartie, soit elle est en termes de risque financiers pour toi, soit en fait, c'est juste une incitation de l'État euh, mmh. directement, qui se dit « je n'ai pas le, le cash pour aider les Dumtums euh, correctement, donc je vais mettre en place les jardins industriels. » Donc dans ce cas-là, ça va être assez win-win quelque part, mmh. puisque tu, tu peux t'en sortir. Mais effectivement, comme, euh, comme dans toute bonne affaire, c'est bien de se poser la question en disant bon, « où est la contrepartie »« Est-ce que c'est moi qui l'a... » la porte entre guillemets ou est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui a un intérêt connexe au mien et qui du coup va faire que c'est une bonne affaire pour moi donc là typiquement en fait je pense qu'il faut toujours se poser la question le pinel je trouve c'est un très très bon exemple parce qu'on a, on a beaucoup parlé aussi des constructeurs des promoteurs neufs mmh. qui du coup gonflaient un peu les prix euh, en se disant euh, bon bah toute façon c'est défiscalisé donc ça reste mmh. une bonne affaire donc là voilà donc après c'est de se dire même si l'état euh, était entre guillemets euh, euh, C'était une situation win-win entre, entre l'État et moi. Finalement, avec le promoteur en plus... Ça allait peut-être moins. Oui, C'est euh, une, donc... une scission win-win entre le promoteur et l'État, mais moi je suis au milieu, je me fais squeezer. C'est bah, potentiellement... J'aide le promoteur à, à gagner de l'argent. C'est aussi pour ça que je, je, je passe ma vie à essayer de comprendre, et, de, et tu, je te vois sourire, mais mmh. de comprendre les, les, les, les, les combien gagnent. Alors euh, potentiellement Enalo euh, quand vous faites des choses, mmh. euh, et Clime, quand ils font des choses, où est-ce qu'elle est a la valeur ajoutée euh, dans tout ça pour essayer de comprendre euh, qui perçoit quoi parce qu'en l'occurrence, pour moi, c'est OK que des gens perçoivent quelque chose. Je, je dis juste qu'à un moment, quand on me dit que c'est le promoteur qui perçoit toute la valeur de la, de la, de la carotte fiscale, bah, je ne suis pas OK avec ça. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Bah, c'est exactement ça. Euh, nous, ce à la base, c'est pour ça qu'on est passé par des, par des ETF chez Nalo. Parce okay. que pour nous, il n'y avait pas d'intérêt particulier à passer par des fonds actifs qui payaient des gérants, des chercheurs, des, à la fois des mathématiciens, des comptables, etc. pour comprendre, enfin analyse financière, je, je, je réduis, mmh. mais euh, pour, pour comprendre, essayer de battre un indice de marché, alors que finalement, euh, ils y arrivent une fois sur deux ou, mmh. ou, et pas sur le long terme. Donc effectivement, on dit bon, bah, ETF, au moins, on ne fera pas… On, on les réplique, hein, voilà. c'est un peu l'idée. On réplique juste euh, les indices plutôt que d'essayer de les battre, et, parce qu'en fait, ils remboursent à peine leurs frais. Qu'est-ce ouais. que tu as appris d'autre Est-ce qu'il y a des choses que, qui vont changer dans, là, dans cette période de déclaration pour toi personnellement, mm -hmm. euh, après cet épisode avec Martin euh, <rire> J'ai peut-être regardé effectivement euh, ces, ces sujets de, de, de Gérardin industriel, etc. Mais, mais je, je <rire> quand il est peu. parti, Martin, et, et tu lui as posé la question. Euh. Ah oui, effectivement, non, non, mais c'est intéressant. Euh, sur, euh, sur, parce que oui, 10% en une année, quelque part, c'est un rendement euh, qui n'existe pas. Euh, mm qui n'existe pas sur le marché. Donc si l'État nous y aide pour des raisons, entre guillemets, euh, nobles, d'aide du dumtum. Euh, oui, c'est des choses qui sont regardées. Dans les quelques minutes qui nous séparent de ce débrief euh, et du, de, de la fin de l'enregistrement avec mm -hmm. Martin, en effet, on en a parlé avec lui et je lui ai dit, parce que tu avais l'air d'expliquer de, de, de, que c'était peu risqué, alors il, le, le girardin industriel, il me dit, ça dépend comment on le construit, eux font attention à leurs partenaires. Euh, mais donc oui, en effet, euh, parce que 10%, c'est forcément un, un ouais. risque rendement euh, important. Tout à fait. Euh, et donc, il prenait un peu l'exemple, il disait, si tu finances un... Je ne sais pas, moi, il parlait d'une du, du, du moissonneuse batteuse merci, euh, euh, ou d'un tracteur, ou quelque chose comme ça, et puis qu'il est en Martinique ou en Guadeloupe et qu'il y a un, et y a un, un, un ouragan et qu'elle mm. est flinguée, eh ben, euh, je lui dis, mais il y a une assurance. Il me dit, oui, mais selon les cas de figure, l'assurance va remplacer euh, le matériel que tu as euh, participé à, à acheter. Et, mm. euh, et en fait, euh, le, le remplaçant ne sera pas, sera pas considéré comme. Euh, euh, peut, bon dans le girardin valide ou valable donc du coup voilà il faut il faut des, des dispositifs bien montés tout à fait et, et juste là sur les sur les impôts je pense qu'il y, qu y a quelque chose dans nos, nos billets psychologiques c'est que quelque part on voit les impôts comme une perte mais mmh. mais l'impôt c'est quand même un gain sur lequel on est on est taxé sur un gain ou un revenu donc en fait c'est juste ça baisse un, un flux entrant je dirais d'argent mmh. pour nous Plutôt que l'inverse. Mais en fait, on le vit, nous, comme une perte. Pourquoi Parce qu'il arrive un an après, l'argent est déjà dépensé depuis, depuis un moment, etc. Ou investi, hein, très bien. Mmh. Mais, euh, mais voilà, il n'est plus là. Donc, quelque part, nous, on se dit, ah bah, euh, c'est une perte et, et psychologiquement, on est prêt à beaucoup pour, euh, pour éviter une perte. Il y a l'exemple de base de dire, euh, est-ce que tu préfères 50 euros tout de suite ou euh, on tire à pile ou face et soit tu as 100 euros, soit tu as zéro donc euh, en termes de, rationnellement tu vas dire bah, donne-moi 50 euros tout de suite mmh. par contre si je te dis paye-moi 50 euros ou on a une chance sur deux d'éviter mmh. bah, là il y a plus de gens qui vont favoriser euh, justement le, le hasard et donc la, défiscalité, la défiscalisation ça peut amener ces comportements là en fait et c'est là il faut faire très attention parce qu'entre guillemets on est presque prêt à tout pour éviter cette perte à dire tiens un pinel je vais pas payer d'impôt un per euh, je ne paye pas d'impôt maintenant mais mais en fait on on peut le payer autre part ou plus loin le PER on n'en paye pas tout de suite mais on le paye à la sortie mm. donc quelque part est-ce que mon taux d'imposition aujourd'hui c'est juste un, un pari ou entre guillemets c'est se est, est dire est-ce que mon, paie, mon taux aujourd'hui est inférieur à mon taux de, de demain mm. euh, supérieur sinon je le, je ouais, le pas. voilà c'est ça donc euh, et, et ça c'est une grande question donc, déjà investir dans le PER c'est très bien parce que ça pousse les gens à investir et ça je pense que c'est tellement qu'à gagner de gens qui, qui n'investissent pas assez mais effectivement, euh, sur le, le, le PER, euh, en fait, demain, euh, le jour de ma retraite, bah, je n'aurai pas d'enfants, donc euh, j'aurai pas, enfin, a priori, ils seront partis du foyer, donc j'aurai pas de, de j'aurai des parents moins. Euh, donc certes, j'aurai moins de revenus, mais j'aurai des parents moins. Donc quelque part, il faut quand même faire le calcul, je pense. Ah, je suis d'accord. Il faut faire le calcul et puis finalement aussi, le, le sous-jacent à ce que tu dis, hein, c'est, euh, bah, en tout cas moi, ce que je veux promouvoir ici, c'est euh, de croire aussi, entre guillemets. Euh, ce dans quoi on défisque, je veux dire, euh, si on fait. pense que bah, le Gérardin industriel, les, les, les territoires d'outre-mer, c'est important de les soutenir, si on pense que l'immobilier en France, euh, hmm. euh, sur le Pinel, ou si on pense que, etc., sa enfin, retraite, euh, mais euh, croire dans ces thèses aussi, euh, parce que sinon, euh, bah, encore une fois, euh, passez votre temps à ça. gagner plus plutôt qu'à payer moins. C'est exactement ça. Euh, je dirais un peu par, parce que, par ce par quoi tu as commencé en disant bah, ce, qui, ce qui est important c'est d'investir quelque part. Donc si quelque part mon LMNP, certes je ne paye pas d'impôt dessus, mmh. ça baisse mon assiette imposante, etc. Mais en fait si j'avais gagné plus avec des actions imposées à 30%, bah, peut-être que j'aurais dû faire des actions. C'est ça. Et sachant qu'en plus tes codes d'impôt, si tu n'es pas bien focus sur ce que tu rentres, il mmh. y a un moment où si tu gagnes moins, eh bien, euh, souvent, enfin les, les, les baisses d'impôts sur tous ces outils qu'on décrit, elles sont sur le futur, ce n'est mmh pas immédiat. Mmh, Et à donc, s'il y a un moment, tu gagnes moins ou tu ne gagnes pas plus, eh ben en fait, tu ne vas pas les déduire de tes impôts puisque auras pu, tu ne paieras plus assez d'impôts pour, pour ça. Exactement, c'est voilà. ça. C'est qu'on varie toutes euh, choses toute chose égales par ailleurs. Ouais. Mais bon, comme on sait… Euh rarement le cas. Vaut mieux miser sur la croissance euh, que, sur, que sur le... La création euh, de valeur, ouais, c'est ça. Exactement. Soit il y a de la valeur pour l'État, et donc il nous donne une contrepartie, etc. Okay. Ou, ou voilà. Donc, Après, euh, voilà, ce qui est intéressant aussi, ce qu'il dit euh, plusieurs reprises, c'est qu'il y a des, des choses qui nous sont dues, entre guillemets, mm -hmm. euh, qu'il y a juste une case à cocher, et qu'à un moment, en l'occurrence, euh, je veux dire, euh, les, les, les dons euh, à des associations, euh, les employés de maison, ou toutes ces choses-là, euh, ne pas les mettre dans tes déclarations d'impôt, bon, c'est quand même... Euh, très altruiste, souhaité. souhaité, souhaité Phobique non, trop administrative, je viens de mettre Merci beaucoup, euh, Franklin, euh, donc, directeur des investissements, Franklin Morin de Nalo. On peut merci te suivre aussi toi. sur LinkedIn. Oui, tout A à plus. fait, et Nalo, bien sûr. Nalo.fr. A plus, salut, salut tout le monde. Ciao. A bientôt.